J'allais chez toi. Je voulais te demander comment tu faisais ce que tu as dit là. J'allais appeler ton numéro vraiment. C'est ce que je veux pour comme... okay, là. C'est un que problème là. Oui. C'est Moi avec ma femme là, vraiment, ça ne va pas. Hein. Chaque fois là, c'est des problèmes dans la maison. Hein? Ah, Chaque ça, fois, c'est des problèmes. Vraiment, moi, je n'arrive plus là. Je suis mortée dans la maison. Ma ta, ta femme là. Ma là, femme, là, là. Mais c'est parce que moi je ne la frappe pas. Tu que mon ami Timénie là, non Celui qui a pas là. Euh, Timing, Munga. Mais chaque fois lui, il m'a dit qu'il frappe sa femme et puis elle la respecte tout le temps. Et la femme la respecte Oui, magique, elle la frappe. Oui. Mais mon ami Jean là, pareil. Chaque fois là, c'est... Pour moi là, c'est parce que je ne la tape pas. Enfin, je suis venu pour prendre les conseils. Mais moi-même, j'ai trouvé le résultat là. Il faut que je rentre à la maison faut que je la montre mon père, moi le garçon dans la maison. Moi je dois prouver ça. C'est parce que je ne l'attaque pas. Ce c'est pas, pas guiné. Moi-même, ce qu'il y a. On dirait que c'est.. Moi, moi, je suis femme dans la maison. Mais aujourd'hui, attends. Je veux la montrer que je suis garçon dans la maison. En enfin, fait, je dois venir okay. pour prendre des conseil, mais pourquoi me résultat? Ouais, merci. Okay. Vraiment, merci. Eh okay. euh, oui Venu pour prendre conseil. <rires> Au lieu d'attendre que je lui donne ma version, il est parti. En tout cas, moi, je ne veux pas me mettre là. Abyss Ah, Ça va. Non, moi, je t'ai attendu depuis ton retour, mais je n'étais plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé En oh. fait, c'est mon voisin -là qui m'a mis à l'hôpital, tu as fait un choc? Non, ok. Je t'avais parlé de ma mon femme sur ma tête. Oui. Je l'ai tabassé. Je l'ai montré que c'est moi le gars qui me donne la maison. Attends. Ah, une tu, oui. tu l'as cette... Quand je l'ai pris comme ça, là, là, même temps, par terre. Moi, je l'ai. Mon, mon, mon frère. Mon Attends. Frapper une femme, c'est un crime. C'est plus qu'un crime. Mon voisin, dis Frapper une femme, c'est plus qu'un crime. C'est les hommes lâches qui tapent les femmes. Ils ça regarde, regarde comment tu es devenu. Mais il m'a dit là, il faut que tu ça. C'est pour eux ça. Il m'a dit, il fait ça là-là la tu es parti le voir en train de frapper sa femme. Il va à la mosquée. Bonne ah, chance. Hein. Maman, est dédié, ouais, elle te dit que tu taper la personne. Tu ne me crois pas. Tu as tapé quelqu'un et tu es comme ça. Et la personne que tu as tapé serait comment Au lieu d'accepter qu'on t'a tapé, tu dis que tu as tapé la personne. Ça, tu as un, problème. Ça a un problème. Ah ouais. Tu as laissé les boss à la maison. Même mes habits, tu n'as même pas encore laissé les habits. Tu, tu es en train de jouer un jeu. À à la maison. Je veux rien entendre. À la maison. À la maison. Tu as laissé quoi Oui, il y a un problème. Ah. Pourquoi Attends, tu es comme ça. Des choses à ta guise j'allais chez toi je me suis demandé comment tu faisais ce que tu as dit là je faisais quoi comment tu faisais ce que tu as dit avec ta femme là je fait... faisais quoi tu fais quoi avec ta femme c'est toi quoi Quelle ta femme moi ouais, ah, ça, tu m'avais dit que tu frappais ta femme moi donc tu ça. me tapes tu vois donc toi tu me tapes allons à la maison va ça à la maison tu me dis attends s'il te plaît allons à la maison non.